Fatigué, stressé, déprimé, vous en avez assez de prendre des stimulants artificiels. Vous recherchez des produits naturels pour vous aider à améliorer vos performances et votre résistance. Ne comptez surtout pas sur le café, soda caféiné et autres substances stimulantes pour renforcer votre énergie de façon durable. Après le coup de fouet dû à l'effet de la caféine, votre système nerveux se relâche à nouveau et vous devez reprendre encore et encore de votre breuvage excitant favori jusqu'à dépasser la dose admissible qu'il est, utile de rappeler, de 4 tasses par jour. Ne sombrez pas dans cette dépendance et cherchez ailleurs les alliés naturels capables de vous aider réellement à vous déstresser et à retrouver la forme physique et mentale. Lors de mes voyages en Amazonie, j'ai découvert plusieurs plantes remarquables, utilisées depuis des temps immémoriaux par les Indiens. Ils les utilisaient avant d'aller à la chasse, à la guerre, pour améliorer leur résistance à la fatigue, améliorer leur vigilance et leur performance physique. Ces plantes anti-fatigue et anti-stress existent sur tous les continents et sont considérées comme des plantes qui soignent tout. Les anciens avaient compris avant l'heure que le fait d'éliminer la fatigue... Renforcer aussi la résistance aux maladies, ce qu'on appelle aujourd'hui l'immunité. Aujourd'hui, on les connaît sous le nom de plantes adaptogènes. Certaines viennent de Chine, de Sibérie, d'Amazonie, d'Amérique du Nord, d'autres sont aussi européennes et sont aussi alimentaires. Connaître et savoir utiliser ces plantes remarquables est indispensable si vous voulez améliorer vos performances ou tout simplement vivre plus détendu et mieux faire face aux multiples agressions de la vie quotidienne. Mais attention, ces plantes ne doivent pas être utilisées comme un remède miracle. Elles s'agissent dans le cadre d'une synergie avec l'ensemble des techniques naturelles comme l'alimentation saine, la relaxation, l'aromathérapie, sans oublier une indispensable amélioration de votre environnement, cadre de travail et familial. N'hésitez pas à vous inscrire sur Naturemania pour recevoir en priorité les nouveautés et actualités de la santé durable. Je vous dis à bientôt.